Cette année, avec Running Rose, comme nous, participez à la course connectée du Téléthon pour votre région. C'est simple, inscrivez-vous sur le site. Choisissez la région que vous voulez supporter. Courez où vous voulez, quand vous voulez. Les héros du Téléthon 2015, c'est vous